Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de booster. ça faisait un moment qu'on en avait pas fait mais maintenant il y a la destinée immortelle qui vient de sortir et je n'ai pas pris non 1, non 2, mais j'ai bien pris trop... Merde, j'ai bien pris 3 boosters, euh, j'ai déjà oublié le nom, destinée immortelle avec Bakura dessus, alors je sais pas trop ce qu'il y a dedans hein, par les poupées truquées et j'ai mon bonnet comme un con. Ouais, parce que, euh, quand même... Et donc on est parti pour l'ouverture de ces trois boosters en espérant qu'on va avoir des cartes assez sympatoches, sympathiques, que dis-je Génialissimes. Alors on va ouvrir les premiers hein, et on espère obtenir des cartes euh, rares, super rares ou autres qui pourraient vous être utiles. Bien, alors on commence avec Kia le dragon de la lune, un monstre à 2500, un monstre synchro donc, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, il faut combien il faut suppayer plus un monstre non-sintoniseur pour l'invoquer. Bon, un monstre plutôt sympathique. Euh, Prédaplast, donc une carte magique, à mon avis, j'imagine liée au, monstre, au type monstre plein, non, de niveau 2, non, de type euh, Prédaplast. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a monstre Prédaplast. Euh, la lame malveillante héros du mal, ok, un monstre à 2600, why not, monstre démon, donc il y a un rapport avec Bakura évidemment, puisque Bakura, on le sait tous, c'est un méchant. Euh, L'Esprit Maléfique, une carte magique, euh, pareil, qui permet donc de piocher des cartes en fonction du nombre de monstres, euh, en fonction du nombre de monstres démons que l'on a sur le board, si je ne dis pas de bêtises, euh, si vous contrôlez, ouais, c'est ça. Donc on peut piocher une carte, ajouter un monstre héros ou fusion des ténèbres, bon, bref, une carte magique assez sympathique. Et pour terminer, Malédiction Necrofear. Alors celle-là, elle est, je crois si je ne m'abuse, dans le deck de Bakura de base, et en plus elle est en super, du coup, nickel, on a une super. Et une petite rare, l'esprit maléfique. Eh bien, ouvrons le deuxième booster. En espérant que l'on aura des trucs euh, fantasmagoriques. Des trucs fantastiques. Je sais pas si vous avez vu le nouveau décor derrière. Il est assez sympathique, non Bref, revenons-en à notre unboxing. Alors, nous avons l'esprit de la terre immortelle, oui Rock. C'est quoi oui, Rakocharo, Riz Raska, putain mais la vache, elle est non, euh, Konami, faites des efforts, s'il vous plaît. Un monstre donc qui a 100 mais qui a autant d'étoiles de coup il doit être pas mal balèze au niveau de son effet. Euh, je vous laisserai regarder sur internet. Cavalier Squelette, Death Calibur, un monstre à 1.9008, ok, un monstre plutôt sympathique, why not. L'oracle du soleil, un monstre à 1.000, un monstre magicien. La lame malveillante héros du mal, monstre bon, démon en effet, 2006-1008. Et pour terminer, la poupée truquée, bébé de terreur. Alors oui, c'est vrai que dedans il y avait les monstres bébés bébé truqués. Poupée truquée. Et donc nous terminons avec le dernier booster, le troisième. Je n'en achète que quelques. Je j'en acheté que trois peut-être que j'en je achèterai d'autres. Je sais pas trop. Parce que les cartes qu'il y a dedans, je ne rappelle plus trop c'est quoi, mais donc, je sais qu'il y a poupée truquée, mais il y en a d'autres. Mais je ne joue pas trop démon. Donc du coup c'est plus pour le fun quand je les achète. Et pour la vidéo, je vous avoue. Euh, poupée truquée des, des, des, trois, des Trois, noyau Diabound, un monstre à 1008, un monstre démon aussi, avant c'était un monstre machine, 1200, 2,000. Euh, convocation de ténébreuse, donc invoqué par Fusion, un monstre de Fusion, voilà. Spectre Zoma, carte piège. Et pour terminer, le dragon Fusion Venin Infamie que je crois que j'ai déjà mis dans une autre édition. Un monstre Fusion, voilà, avec deux, un monstre ténèbre... Deux monstres, ténèbres, qu'est-ce que j'ai pris un monstre en fusion Voilà, une carte assez sympatoche Bref, j'espère qu'en tout cas, ce petit unboxing vous a plu C'est plus pour, euh, histoire de dire moment bah, que j'ai pas sorti de vidéo, il y a plusieurs raisons Mais vous en faites pas, j'arrête pas pour autant euh, D'ailleurs, les unboxings vont très très très bientôt reprendre Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir qui sont intéressantes Mais voilà, en tout cas, c'est assez sympa ce que j'ai eu dans ces trois petits boosters hein, J'en attendais pas moins, une petite poupée truquée euh, Quoi d'autre Ah, la malédiction de Nécrophire aussi, qui est sympathique Mais voilà sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les amis, à bientôt